c'est la bleue hein Oui mais moi j'y étais Fais clap Ah mais non on l'entend le clap dans le chat, fais gaffe <rire> Allez, bah, Si cool. vous parlez on l'entend hein. Bonjour Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bonjour Bonsoir Allez Bonsoir, Bonsoir. Et bienvenue dans ce. Cas, une corde. <rire> Donc nous profitons que nous sommes en direct live pour faire un eratum. Euh... Donc la dernière fois on a proposé une technique qui était justement de faire, une... Une technique qui était de faire quelque chose qui n'était pas un noeud coulant. Et en le faisant et en discutant avec les gens, on s'est aperçu qu'en fait, on, on pouvait mal le faire et arriver à quelque chose de coulant. Donc, je ne sais pas si c'est ma technique qui est pas bonne et que c'est un, un coulant, ou si euh, parfois c'est mal expliqué. Il y a un souci en tout cas. On se retrouve avec quelque chose de coulant alors qu'il fallait quelque chose d'absolument pas coulant. Enfin, c'était voilà. le but. Alors, si vous êtes habitué à des cordes, sans souci, vous vous rendrez compte que mmh. vous avez fait un truc coulant. Vous verrez tout de suite. Voilà. Bon, par contre, les débutants, c'est peut-être parfois pas évident pour tout le monde. Voilà donc. Quand on en a discuté, j'ai fait non, mais c'est pas possible, la technique n'est pas coulante. Et je me suis dit, tiens, c'est pas possible. Donc là, il y avait l'esprit le, le, synthétique qui a dit, si tu dis ça, c'est peut-être qu'il y a un problème. Donc, je vais vérifier que ce soit, et que ma technique soit coulante ou pas coulante. Peut-être que je me suis planté et que je dis une bêtise. Donc, je vais vérifier si c'est coulant. Ben je dirais, me ben, suis peux, si c'était coulant. Et si c'est pas coulant, ce que j'avais prévu à l'origine, on verra qu'est-ce qui se passe dans la description, dans le l'explication. Voilà, dans si explication, tu sais coup. On, on vous a sorti le, on vous a sorti le coussin, tout ça, on ne va rien montrer ce soir. Non, bah, ouais, vous connaissez, ça c'est la jambe de YouTube hein, de Valérie. Voilà, c'est de... ma superbe jambe, super sexy, encore plus que d'habitude. Parce qu'on peut pas mettre de, voilà, on peut pas mettre de. Parce que sinon ça passe pas sur YouTube. Voilà. Donc tout ça pour dire que la technique qui était une technique pas coulante, il s'avère qu'on peut arriver à, par défaut à faire un truc coulant. ne sait pas comment. Et. Et vous Merci beaucoup, c'est des guests. <rire> bon. <rire> bon, ça fait tiquer par le chat. Ah, au revoir. Ouais. Ou bien Ouais, il n'y a que nous qui pourrons le faire, c'est ça Il n'y a que nous qui pourrons le faire, ça Apparemment. Ah, si, il était mal. Ah, bah si, c'est bon, merci. Ah, ah ils peuvent il... faire ça. Merci. J'ai rigolé d'ici pour. Euh... <rire> bah, merci de. Merci, <rire> ça vous a fait rigoler. J'ai fait un truc, bien. j'ai pas fait Voilà, bref. <rire> merci. Bon ben voilà, c'était donc euh, un eratum. On, on y revient en fait, on va vous le refaire euh, en propre, ouais, voilà, c'est dire qu'on vous dit c'était pas bon, voilà, c'était pas bon et ça sera à refaire, tu sais bon, on va faire comme ça pour cette fois, allez, allez ben, voilà. au revoir, merci, <rire> n'importe quoi, voilà, c'est ouais. bon, merci, merci les modos, euh... <rire> ouais. non, ça va être très sympa, moi j'aime bien. Voilà. Ça me convient comme ça. Eh ben j'essaie de couper ce qu'il a couper. Si tu ne Internet, pas te c'est ça qui est intéressant. Mais je pense que non, mais c'est bah, coup... comme ça, c'est peut-être plus cool que de faire trucs.